Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, sur GLG Vidéo, on va parler des nouveaux écouteurs à conduction osseuse. Alors, dans la gamme, il y a le X3, il y a le X3 Pro, il y a le X4 et le X5. On commence par le X3 qui, euh, bah malheureusement, il commence par un petit mensonge. Euh, ouais. Pour bon, une vidéo qui est en collaboration avec le vendeur AliExpress, Lenovo, qui nous propose ces jolis casques. Alors, X3, X3 Pro, X4 et X5, je vous en présenterez un par jour. Et à la fin, on fera un top 5 pour savoir quel est le meilleur, et surtout par rapport aux situations. Parce qu'on verra que, en fait, chaque écouteur couvre une plage bien définie. On commence par ceux-là, qui étaient les plus intéressants, puisque, bah déjà, sur un AliExpress, vous pouvez trouver à à 15€... Enfin, 15,17 euros TTC livré en France, donc moins de 15 balles. On a quand même des écouteurs Lenovo, noté euh, Bluetooth, conduction osseuse, tout ça, tout ça. Quand on regarde la fiche produit, c'est assez intéressant. 19 grammes, ils sont très légers. Alors le plastique n'est pas euh, ultra flatteur, hein, encore une fois. Euh, on sent que c'est léger, voilà. Bon, c'est pas mal. IPX5 donc résistant à la transpiration. Tu pourras faire du support avec. Ils sont quand même bien Bluetooth 5, autonomie annoncée jusqu'à 9 à 10 heures. En fonction de fort ou pas fort pas mal compatible avec tous les appareils bluetooth normal et euh, silicone body alors là, par contre ce silicone c'est simplement l'armature qui est ici alors un des premiers points c'est quand on les met en fait on, on, moi j'avais l'habitude de, des écouteurs à conduction osseuse on les met comme ça en théorie c'est censé faire vibrer euh, Alors déjà ils tiennent super bien comme tous les écouteurs généralement à conduction osseuse ils sont censés faire vibrer ton tympan et avoir un petit peu de la musique je vais te mettre comme ça un petit peu en plein écran et un, tu vois, ils sont censés faire vibrer, alors normalement c'est là. Ils sont sans, sans, censés aller là, faire vibrer un petit peu, euh, l'os qui est ici, et relier jusqu'au tympan, et en fait d'avoir une espèce de conduction osseuse. Bon, première chose qu'on voit, c'est que, en fait, le haut-parleur va devant l'oreille. Et on se dit, mais dis donc, mais comment ça va fonctionner alors en fait, ça va fonctionner de pas fonctionner. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout en conduction osseuse. Ils ont mis un haut-parleur en fait dedans ici, voilà, qui va être directement orienté vers ton oreille. Alors c'est pas mal. Alors je vous ai pas dit dans la boîte qu'il y a un pauvre câble micro USB, mais enfin bon qui est quand même pas d'une euh, gloire atomique. En plus, il est super court et tout voilà. Donc en fait, ils ont plutôt pris le principe de dire ce qu'on va faire. On va plutôt mettre le haut-parleur en fait devant l'oreille. Ça veut dire que quand vous allez le mettre comme ça, vous aurez bien l'oreille, bah, du coup, qui est ouverte puisque vous aurez rien qui va rentrer dans l'oreille. Et vous aurez bien le petit haut-parleur ici. Un bout de truc qui dépasse, c'est mon coude. Euh... <rire> au cas où euh, on a bien un bout de truc qui dépasse ici et en fait voyez quand on met comme ça on a bien le haut parleur en fait qui est dedans qui tape devant l'oreille mais qui rentre pas dans l'oreille donc est-ce qu'on a un casque qui est super ouvert oui on avait déjà vu ça sur une autre marque donc le casque est très ouvert ça veut dire que ton tympan est libre tu vas entendre le son l'extérieur et quand tu vas mettre un petit peu la musique ici et ben tu vas entendre la musique qui se passe alors je vais le mettre en route pour que tu puisses un petit peu voir et si tu arriveras à entendre par exemple en écoutant de la musique euh, via le micro qui est là parce qu'il est quand même très ouvert. Alors là, je suis en train d'écouter de la musique. Alors si vous l'entendez jusque là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de. Vous voyez, quand on le met comme ça à distance, moi je n'entends pas. Si on le met comme ça, bien évidemment, là vous allez entendre un peu la musique. Si on le met là, c'est pas mal. Au niveau du son, si on doit parler un petit peu du son, et eh ben c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas ouf puisque forcément, bah, déjà un, il faut que j'arrête la musique. On appuie sur le bouton, alors on arrête la musique. Hein, en fait, comme c'est un haut-parleur qui est devant l'oreille, on profite un petit peu ben, d'un médium qui est quand même plutôt large. On a des petites basses sympas, beaucoup moins lourdes que si on avait un truc en intra-auriculaire et tout. Mais on a quand même des petites basses relativement sympas. Ça monte assez haut dans les aigus. Et en fait, en théorie, ben, quand on prend le truc, on dit oui, ils ont menti parce qu'il n'est pas du tout à conduction osseuse. C'est simplement un haut-parleur qui est orienté vers ton oreille. Mais le son, il est vraiment très intéressant de relative bonne qualité, et on va se dire que pour 15 balles, c'est quand même plutôt une bonne affaire. Bon, quand on prend sur la fiche produit, confortable, grave, ils tiennent super bien, en fait, ils tiennent super bien, et là, il n'y a pas de truc, ça rentre dans mon oreille, ça rentre pas dans mon oreille, c'est juste posé devant l'oreille, il suffit de le mettre sur le contour, et vous avez vu, donc, est-ce que ça fonctionne bien Oui. Est-ce qu'il est confortable mal, dernière génération, bah, Bluetooth 5, la dernière technologie, on est pas mal. Donc là, il explique bien, comme on a des petites batteries en fait directement dedans, bah on a une très très bonne autonomie puisqu'on ils ont pu mettre bah des batteries relativement conséquentes puisqu'ils avaient la place. Est-ce que il est vraiment extraordinaire et tout Est-ce que le son est vraiment sympa Oui, pour 15 balles, pour 15 balles et encore une fois pour un haut-parleur qui est devant ton tympan. Voilà, c'est vite comme si on, on met toujours à côté d'une enceinte et tout, on a un haut-parleur qui tape devant le tympan et tout, et on a un son qui est vraiment sympa, très très propre, encore une fois, c'est Lenovo, donc... On voit, ils ont pas besoin de gagner énormément d'argent là-dessus. Ils préfèrent miser le volume, encore une fois, c'est un groupe. Le produit est très sympa, il fonctionne très très bien. Alors, le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est que, on le voit dans les commentaires, les mecs disent, bah, ils ont menti, il n'est pas du tout à conduction osseuse. Alors que le X3 Pro, on verra qu'il l'est, le X4 et le X5 le sont. Pourquoi ce X3, ils le vendent bah, Même sur la fiche produit, en tant que conduction osseuse, alors qu'il ne l'est pas. Mais c'est une autre technologie, je suis convaincu que les gens qui l'ont acheté et qui ont été un peu déçus de cette là sont dit en fait, ce système, il est mieux. Et il est meilleur, parce que la conduction osseuse, soit on aime, soit on déteste. Voilà, donc IPX5, tout ça, tout ça. Je trouve le produit très intéressant, encore une fois. Alors, petit mensonge, oui. Oui, parce qu'encore une fois, sur la fiche produit, il y a marqué « écouteur à conduction osseuse ». Malheureusement, non. Mais est-ce que pourtant, il n'est pas bien Non. Est-ce que pourtant, il est vraiment bien oui, il est très intéressant encore une fois. Je vous dis pour ceux qui veulent faire du support et qu'on des problèmes avec les écouteurs machin, que ça bouge, que ça tient jamais, que voilà, c'est pas le bon ou on n'a pas le bon coussinet machin. Voilà, là, on a vraiment le haut parleur qui est devant. C'est une très bonne réussite et une très très bonne première expérience même s'ils en menti. Hein. Allez, et comme à chaque fois, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo, c'est toi qui vois. T'as pas aimé aimer la vidéo. Encore une fois, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, t'as besoin d'une question, je te réponds. On remercie les nouveaux de m'avoir envoyé ces quatre produits et tout, puisqu'ils sont très sympathiques. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, je vous rappelle. Tous les tipeurs reçoivent les vidéos 24 heures avant tout le monde. Et les vidéos, bah, c'est 7 jours sur 7 en ce moment. Réparti sur GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo pour les petites vidéos comme ça. Et WTS.GG, machin. De vlog où je vous fais tester des produits électriques, des vélos. On a fait des balades et tout comme ça. Là, je vais y retourner. Je vais mettre la revanche avec une batterie plus grosse. Tout ça, tout ça. Le lien dans la description. Les chaînes, tu peux aller sur Tipeee 1 euro par mois. Tu soutiens l'aventure. Ton nom s'affiche ici et ça permet bah, voilà, d'avoir les vidéos avec vraiment tout le monde. Je vous remercie de passer voir. C'est un plaisir. Je à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout gardez le moral. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne vous rendez-vous bah, demain sur une des trois chaînes. Et sinon, après-demain, tous les jours, ça dure sur 7, 30 vidéos par mois. C'est un dingue.